Le nœud de cabestan est un nœud d'amarrage et de confort. Il permet de bloquer une corde en l'ajustant facilement. Vous avez besoin d'une corde d'escalade et en fonction de la situation, d'un mousqueton simple ou de sécurité. Vous pouvez réaliser ce nœud à l'aide de vos deux mains. Confectionnez une boucle vers l'intérieur et une vers l'extérieur. Superposez les deux boucles en les croisant. Placez les deux boucles dans le mousqueton. Serrez le nœud en tirant sur les deux brins. Vissez le mousqueton si nécessaire. Vous pouvez également confectionner ce nœud d'une seule main. Placez la corde dans le mousqueton. Croisez les cordes. Effectuez une boucle puis une vrille vers vous. Mousquetonnez cette boucle. Serrez le nœud et vissez le mousqueton si nécessaire. Chaque brin doit être bloqué et sortir dans une direction opposée.